C'est la loca qu'on a vécu sans le savoir. J'aime ça, j'aime le faire avec toi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime le faire avec toi. Qu'aime ça, j'aime ça, j'aime le faire avec toi. ça, j'aime ça, j'aime le faire avec toi, j'aime ça. Quand le drame a fait son chemin, ton sourire.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 Chaque fois c'est la première fois, vie un par là qu'on vieillisse ensemble Semblable à une journée sans fin où du matin au soir sur je m'éclate Mon amour prends-moi la main, restons toujours des gamins Mets les mentos dans le coca, te jure qu'on va tout péter Fais-moi l'honneur de faire comme si c'est la première fois qu'on sait Mais ce que tu veux ou tu penses, je vais le faire avec amour J'aime ça, j'aime le faire avec toi J'aime ça, j'aime ça